Vous êtes en Europe, en Amérique, en Asie ou partout ailleurs dans le monde ou même en Afrique. Vous avez votre carte de crédit et vous voulez investir en Afrique mais vous ne savez pas comment vous lancer ni dans quoi investir. Cette vidéo est spécialement faite pour vous. Je vous présente aujourd'hui 10 secteurs en pleine croissance en Afrique. Je veux dire les secteurs les plus rentables pour ceux qui voudraient investir en Afrique cette année. Bienvenue sur ma chaîne safari et découverte une chaîne dédiée au voyage et à la découverte du monde en général et de l'Afrique en particulier vous désirez parcourir le monde vous voulez découvrir les magnifiques villes du monde vous voulez faire un safari dans les villes africaines vous êtes au bon endroit mettez-vous à l'aise abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines publications si vous voulez investir et marché, il est important de faire de la veille concurrentielle et du branch making, c'est-à-dire voir ce qui marche déjà afin de profiter des opportunités qui s'offrent à vous. Les secteurs qui sont énumérés ici ont fait l'objet des réussites filigrantes et prométhées cette année en 2023. Avant de passer au secteur, j'aimerais bien préciser que ce classement n'est pas fait par ordre de priorité ou d'importance. Chacun est libre de classer ses secteurs selon son choix ou ses désirs et surtout selon les moyens. Notre premier secteur est l'alimentation et l'agro-industrie. Les opportunités dans l'espace alimentaire et agro-alimentaire africain restent énormes et ne se démodèrent pas de tôt. Avec des dizaines de milliers de personnes à nourrir, les marchés de l'alimentation et de l'agro-business africains représentent une opportunité de plusieurs milliards pour les entrepreneurs qui savent où regarder. La production alimentaire reste une opportunité énorme. Les céréales, les laits et toutes sortes de produits agricoles bruts et semi-transformés sont, en, sont encore importés en Afrique, alors que le continent a une énorme capacité de production. Les entrepreneurs capables de produire des produits alimentaires Localement, pourrait récolter d'énormes bénéfices. Les opportunités dans les domaines de l'alimentation et de l'agroalimentaire couvrent plusieurs produits différents tout au long de la chaîne des valeurs. Notre deuxième secteur est le commerce de détail. Les marchés de la vente au détail en Afrique représentent une opportunité commerciale de plusieurs milliards de dollars. Les Africains sont de plus en plus nombreux à acheter des articles en raison de la croissance de l'économie, de l'augmentation de la classe moyenne et de l'urbanisation rapide. Les marchés africains de la vente au détail connaissent un changement monumental. Les commerces de détail passent progressivement du commerce informel sur les marchés ouverts au commerce organisé dans les centres commerciaux et les magasins en ligne. Le secteur suivant est celui de la mode et de la beauté. On observe aujourd'hui en Afrique une révolution vestimentaire qui se constate dans toutes les sphères. Les marchés africains de la mode et de la beauté se développent à un rythme impressionnant. L'immense majorité de la population jeune du continent constitue un marché prêt pour la mode branchée. Tous les types de vêtements, y compris les tissus fabriqués localement et les marques de créateurs importés sont devenus des produits très prisés dans, dans les zones urbaines Africaines en pleine expansion. Le secteur suivant est l'immobilier et donc l'investissement immobilier. C'est fou la façon que croit la demande des biens immobiliers résidentiels et commerciaux en Afrique, surtout dans les grandes villes. Cependant, la pénurie des logements reste vraiment énorme. Les opportunités du marché immobilier africain comprennent l'investissement dans des parcelles, des terres et des biens immobiliers pour profiter de la hausse de ces prix. Mais il existe également un potentiel lucratif dans le développement des logements et d'espaces de bureaux pour les personnes à revenus moyens et faibles, à vendre, à louer ou à exploiter. Passons maintenant au secteur de la technologie et du numérique. Aujourd'hui on observe surtout les continents fréquents des hubs et des incubateurs technologiques ces centres sont devenus la Silicon Valley de l'Afrique et continuent de produire des meilleurs innovateurs et entrepreneurs technologiques que l'Afrique n'ait jamais connue. Les entrepreneurs africains utilisent l'internet et la technologie pour résoudre les problèmes et les défis du continent. Les startups technologiques africains débordent de créativité et de promesses avec des services de taxi au système de paiement mobile en passant par des services de livraison en moto. Il y a également tous les métiers qui tournent autour du marketing digital et qui permettent d'absorber une bonne partie des compétences de la jeunesse. Passons au secteur suivant qui est celui des médias et du divertissement. Savez-vous que l'industrie cinématographique africaine est actuellement la troisième plus importante au monde derrière Hollywood et Bollywood en Inde Elle est devenue un phénomène mondial et qu'il qui jouit d'une grande popularité ici sur le continent et en dehors. Les mesures de production sont de plus en plus nombreuses, font bouger les choses. Il est vrai qu'il y a des scandales liés au contenu et certaines scènes liées obscènes par quelques organisations, mais l'effervescence autour du secteur montre qu'il est en plein essor. Aujourd'hui, avec le numérique, beaucoup de produits prennent leur envol dans les réseaux sociaux et peuvent parcourir le monde en un tas record. Cette industrie est au service d'un public avide d'histoires africaines d'amour, de drames, d'intrigues, de comédies, de rédemptions, d'action et tant d'autres choses. Voyons maintenant la révolution verte. Mais vous vous demandez, mais c'est quoi cette révolution verte Ah oui, je veut dire l'écologie, les secteurs écologiques. Et oui, vous Pouvez faire des gains aujourd'hui en Afrique en investissant dans l'écologie ou la conservation de l'environnement partout dans le monde. L'appétit pour les produits et services verts et écologiques croît assez rapidement. Un réseau des menaces du changement climatique, toute solution qui préserve l'environnement naturel, réduit les déchets et la pollution. Et favorise la réutilisation et le recyclage est devenu une énorme opportunité commerciale. Plusieurs entrepreneurs et startups up africains savent déjà sur la vague de cette opportunité et connaissent un énorme succès. La Révolution Verte sera certainement un espace intéressant à observer pour les investisseurs africains ou c du monde entier. Le secteur suivant est celui de la construction et la vente des fournitures pour le bâtiment. L'Afrique connaît un boom de la construction, une opportunité qui va certainement créer beaucoup de richesses pour les entrepreneurs du continent. Savez-vous que l'homme le plus riche d'Afrique, Ali Kodangote, a investi dans le secteur du ciment et aujourd'hui sa fortune est estimée à 19,6 milliards de dollars américains. C'est pas énorme ça et le ciment est un exemple de nombreux matériaux de construction dont la demande augmente en Afrique. Prenons l'exemple de la demande d'acier qui est une autre opportunité commerciale de plusieurs milliards de dollars qui est probablement plus importante que le ciment. Les bois, les matériaux de peinture, les verres, les matériaux de toiture et les fournitures électriques sont d'autres produits qui bénéficient d'une forte demande. À réseau des bombes de la construction sur le continent et des bombes démographiques. Notre neuvième secteur est celui des services financiers. Au moins, ceux qui ont déjà eu la chance de parcourir certains pays du monde, de visiter certains pays du monde, savent bien que les secteur des services bancaires et les systèmes de paiement et des services financiers en général en Afrique est l'un des moins développés au monde. C'est fou, mais plus de 50% des Africains n'ont toujours pas accès aux services financiers formels et un grand nombre de transactions font encore en espèces. L'Afrique offre une occasion unique de gagner de l'argent sur son marché des services financiers. Les entrepreneurs capables de fournir des solutions simples, faciles et pratiques seront vraiment récompensés dans ces secteurs-ci en Afrique. Notre aide dixième et dernier secteur est celui de l'investissement. Des suites de la lenteur de la croissance économique qui s'est vue aujourd'hui en Amérique du Nord et en Europe, les investissements affluent vers les régions émergentes comme l'Afrique. À la recherche des rendements plus élevés, de plus en plus d'investisseurs cherchent désormais à investir en Afrique. Que vous envisagez de canaliser des fonds vers les marchés boursiers africains ou d'investir directement dans des startups africaines le potentiel n'a jamais été aussi élevé. Nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Je vais vous demander si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de me lâcher une grosse pouce bleu, Ça fait toujours plaisir. Et je vais aussi vous demander de m'écrire en commentaire lequel des secteurs vous a plu et si vous voulez investir lequel des secteurs vous choisirez. Merci et à la suite.